La CIL est une entreprise qui a un petit peu plus de 50 ans, on a fêté les 50 ans donc en 2012. Et euh, comment dirais-je, d'une entreprise de collecte et de transformation du lait, nous sommes devenus un petit groupe agroalimentaire régional avec, euh, comment dirais-je, donc maintenant plusieurs métiers, euh, donc toujours les métiers du lait. Euh, les métiers donc euh, du, du, du potage, euh, des plats cuisinés surgelés et des jus de fruits. Aujourd'hui, euh, nous sommes un bon millier d'employés, de, entre les permanents, les CDI, les CDD, les apprentis, les intérims. Ça fait à peu près un millier de personnes pour un chiffre d'affaires qui dépasse un tout petit peu les 400 millions d'euros annuels. Dans le domaine du lait, nous avons donc le site de pouvien qui est où se trouve le siège également donc de l'entreprise. Il y a ensuite un Le Gall à Quimper, donc qui est spécialisé sur les, les beurres de baratte et les produits bio. Ensuite, nous avons Saint-Malo, qui a donc deux de gammes, une gamme donc de lait en poudre à destination des fabricants de chocolat, donc vraiment une niche euh, très spécifique où on n'est on que quatre ou cinq euh, au monde à produire ce, cette gamme. Et puis donc les, les yaourts de Malo, les fromages frais, les, tous les produits frais donc à la marque Malo. Et puis euh, ensuite de, depuis euh, le mois de mai de l'année dernière, un site de, qui se trouve tout près de Bordeaux qui s'appelle une société qui s'appelle Le Petit Basque qui fait donc des desserts au lait de vache et des yaourts euh, et des fromages frais à la brebis. Ensuite, donc, euh, dans un autre métier, nous avons donc les plats culinés sur avec euh, le, le site principal qui se trouve sur Plouganou, donc Primal Gastronomie, le site secondaire sur Plabenek, de l'ancienne société arctique qui travaille essentiellement les produits à base de, de Saint-Jacques et de pâtes feuilletées et puis euh, un site euh, depuis le mois de juillet dernier qui se trouve en île vilaine euh, une société qui s'appelle Saveur Cristal avec un petit euh, laboratoire également donc, sur Rueil en région parisienne. Il faut faire aussi de, de notre situation géographique euh, qui euh, peut être un, un handicap puisqu'on est loin des marchés de consommation, il faut essayer de transformer et ça pour, euh, euh, comment dirais-je, avoir des, des idées plus novatrices qui nous permettent d'aller de l'avant et de rester performants. Euh, par exemple, si on s'est lancé dans, dans les jus de fruits, dans les soupes, si on a fait de la diversification, eh c'est parce que notre zone de collecte, euh, elle est bordée de, de trois côtés par la mer, donc euh, on peut pas de possibilité de développement. Et puis sur le quatrième côté, eh bien, il y a déjà des gens bien installés, des, des coopératives euh, régionales qui sont bien installés donc, euh, on, quand on a cherché des voies de diversification, on est, parti, euh, on, on est parti donc sur des métiers qui sont différents du lait. Ensuite, euh, comment dirais-je, on est également... Euh, assez novateur dans tout ce qui est domaine de l'énergie. On est on dans les années 80 quand il y a eu la crise, euh, la flambée des cours du pétrole. On a été les premiers à à mettre en place une une chaudière électrique. Euh, C'était des contrats très particuliers qui étaient proposés par EDF. Là on a mis donc euh, on a mis donc une chaufferie au bois. On essaye toujours d'avoir un coup d'avance et puis c'est ça qui nous permet de, de rester dans le match. Notre projet c'est de construire une nouvelle usine. Euh, euh, pour faire des, des produits beaucoup plus élaborés, notamment en termes de, de poudre, et d'aller jusqu'aux produits donc, destinés aux bébés. C'est un marché aujourd'hui où il y a, pour 15 ans, 15-20 ans, il y a une grosse demande mondiale, on a fait une étude pour les, les années à venir, et on sait que bon, tout le monde parle de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a d'autres pays qui sont en train de, de s'ouvrir également à ces marchés-là, avec l'amélioration du niveau de vie, notamment des classes moyennes. Je pense à l'Indonésie, je pense à l'Inde, je, je pense à quelques pays africains qui ont des ressources, il y a le Maghreb euh, également, donc, on... et puis le Moyen-Orient. Donc en fait, on a, on a bâti un projet, donc c'est un, un projet très très lourd, puisque c'est une soixantaine de millions d'euros et à peu près 80 emplois à créer. Mais bon, on se heurte à des difficultés administratives, euh, notamment en termes d'urbanisation du secteur, et donc euh, on prend du retard et ça m'inquiète un peu.